Et voilà le travail, un nouveau live mending mon ami. Oh quel plaisir J'ai pas besoin de faire de raid. Alors on fera quand même un raid pour le plaisir, donc vous savez les méchants pillagers qui viennent envahir le village. Et nous on va les affronter les pilleurs. Excusez-moi, I'm Englishman in New York finalement. Et voilà, et donc on fera quand même on fera quand même ça, mais vous voyez pour les échanges j'ai même pas besoin, Enderman. Attendez je me concentre et je finis mon anecdote après, ok Viens là, viens là mon ref. Mais Eh bien, allez, Enderman ou pas, c'est bon. J'ai foiré ma chance de mon point de vue. Forcément, bah ben, les mecs qui veulent gratter, et eh ben ça me casse les couilles. Oh, ça va, les refs? Euh... attendez, regardez, technique de malade, technique de malade. Ah. Oh non, oh non. Il y a du diamant, voilà je... Voilà je... je... Je sais pas quoi dire de plus en fait 15 diamants, allez c'est parti Ah voilà Oh putain, ah oui d'accord <rire> <médicatrice> Et eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, les, les 16h, j'espère que vous allez tous très bien Bon là il est plutôt minuit, hein. il est plutôt minuit, c'est pas faux On se retrouve aujourd'hui pour le 11 e épisode de notre aventure sur Madventure 11 e épisode, on va construire le musée de Madventure, vous avez vu le titre Et comme ça je vais pouvoir expliquer euh, à ceux qui n'auront pas la ref un petit peu tout ce qu'on va faire euh, En tout cas ce qui est sûr c'est que les anciens auront la ref et j'espère que ça va vous faire plaisir Aujourd'hui on va construire la maison emblématique de la série Vous allez bien sûr très vite comprendre pour euh, les non-nostalgiques, finalement, qui n'étaient pas là à l'époque. Et il n'y a pas de problème, vous allez vous régaler. Alors, les amis, vous avez vu, du coup, un petit peu le, le best-of, finalement. Enfin, le best-of, c'est pas vraiment best-of, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres moments. Mais les moments importants pour l'aventure Madventure, donc en live. Euh, J'ai un petit peu fait des choses en off. Alors, la cuisine, on l'a un petit peu mieux fait. Euh, J'ai... Ranger un peu mieux les coffres Ça y est, ça commence à prendre forme euh, J'ai fait de nouveau l'escalier du bas Parce que ben on avait un petit souci euh, d'escalier Voilà, là comme ça on est vraiment nickel Bon, faudra refaire les décorations bien sûr Mais voilà, là on a des escaliers bien larges Comme euh, Arthur ça lui plaît et comme moi ça me plaît finalement euh, Voilà, j'ai récupéré du coup... Merde j'ai récupéré des nouveaux livres mending donc on en a 3 au total Et par contre je vais faire un truc les gars parce que vous voyez ma pioche elle se répare c'est génial Mais ma hache même si elle est que efficiency 2 bah en vrai euh, ça me fait chier de devoir la réparer Donc vous savez ce qu'on va faire et eh ben, on va l'enchanter mending directement si c'est possible Après on pourra toujours améliorer bien sûr la pioche mais voilà ça va nous permettre Regardez déjà je vais récupérer la bouffe hop et là ça va me permettre de réparer la hache c'est assez sympa. Bon, il n'y a pas non plus énormément euh, euh, d'xp à récupérer là-dedans. En tout cas, voilà. Donc j'ai un petit peu euh, réaménagé tout ça. Euh, j'ai pas vu trop de commentaires d'ailleurs concernant le salon. Ce que vous en pensiez Voilà, bon, je suis un petit peu triste. Vous en pensez quoi, les gars Vous aimez bien ou pas Parce que c'est vrai que j'ai pas eu trop de, pas eu trop de retour à ce niveau-là. Euh, j'ai réduit l'enclos parce que du coup ça me saoulait Voilà, j'ai réduit l'enclos. Bon là, et vous savez quoi On pourra se faire un, un petit chemin, euh, un petit chemin sympa avec des slabs et tout là. Ça pourrait être cool. Voilà euh, la machine à vache et à mouton. Un dernier check mais ça fonctionne Très très très très bien oh, oh, oh. Ça fonctionne Vraiment très très bien pour le coup <rire> Quel plaisir je suis content hein. Ah, Je suis content hein. maintenant que ça fonctionne Je suis très content euh, les avis étaient mitigés Concernant la cheminée et la cuisine donc bon ça c'est sûr euh, Je m'y attendais de toute façon euh, c'est tout à fait normal euh, Les petits loups je les ai mis à l'abri parce que des fois il pleut donc c'est absolument terrible Voilà et puis je suis en train de farmer encore euh, du bois justement Et vous avez, vous avez compris Puisqu'aujourd'hui on va construire donc la maison emblématique de Madventure En fait qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas les amis et eh bien tout simplement euh, la première saison de Madventure alias euh, le monde de Mkolo à l'époque Et euh, eh bien j'avais construit une maison euh, sur, dans laquelle on est resté quand même un bon bout de temps euh, Autour de cette maison on a construit plein de choses avec les acolytes C'est un petit peu finalement l'idée de, de ce qui se passe ici Vous voyez que je suis en train de m'installer là et je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont euh, se faire au fur et à mesure Même avec euh, peut-être en multijoueur des acolytes euh, En tout cas ce qui est sûr, est-ce que je vais inviter des abonnés peut-être voilà comme ça je réponds tout de suite à la question euh, En tout cas euh, c'était une maison qui était ultra moche <rire> Pour le coup elle était ultra moche, ultra simple, ultra basique hein, Avec du bois de chêne, de la cobble, une base en stone brick et puis c'est tout Voilà. Euh, et pour autant tout le monde l'a apprécié parce que eh ben, nostalgiquement parlant voilà, c'est emblématique C'est emblématique. Mais c'est vrai que c'est pas... Euh, pas euh... J'ai bien rangé les coffres, hein. ça c'est formidable voilà, c'est pas le truc, le, c'est pas la maison la plus stylée du monde, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, euh, ça c'est sûr. En tout cas, euh, ceci étant dit, ceci étant fait, on va la faire. J'ai ma petite idée de où c'est qu'on va, qu va la faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pris des notes justement sur euh, les épisodes pour pouvoir la reproduire. Parce que malgré qu'elle soit simple et euh, moche, eh ben, c'est complexe mine de rien à reproduire euh, le plus fidèlement possible. Donc on va essayer, euh, on va essayer de, de faire quelque chose. Bon là j'ai essayé de gratter pour réparer ma hache mais manifestement ça ne sera pas possible. On va dormir et on va aller sur notre spot là où on va construire la maison. J'espère que ça va vous aller. Et en gros l'idée c'est que il euh, y avait un sous-sol euh, avec un, un nether artificiel. Alors on va peut-être pas le reproduire à l'identique parce que ça serait trop compliqué. Mais on fera un nether artificiel et euh, tout simplement ce sera... Euh ce sera euh, un musée Donc dans ce musée il y aura peut-être euh, bah, On verra ce qu'on y mettra hein. vous, vous me proposerez en commentaire vos idées Mais, euh, mais voilà Et on pourra la relier d'ailleurs à notre maison euh, de manière souterraine Et moi je pensais justement à la faire au point le plus haut Et le plus plat à savoir ici Voilà moi je pensais la faire ici la maison Ça me semble pas mal parce que finalement il y a de la place Il n'y a pas besoin de plus Et ça ressemble un peu à la colline de Madventure C'est à peu près la place qu'on avait J'ai même pas besoin de terraformer Et ça c'est absolument génial Donc on va s'en occuper je vais même pas faire de coupure pour le début Parce que vous allez voir c'est ultra simple à faire Alors j'ai un papier à côté de moi J'ai noté les dimensions de la maison j'ai vraiment Je me suis calqué euh, sur mes vidéos Pour essayer de, de reproduire le, le plus fidèlement En tout cas les gars J'espère que vous allez apprécier cet épisode Si c'est le cas le pouce bleu et surtout L'abonnement qui fait extrêmement plaisir C'est gratuit donc vraiment Allez-y euh, n'y allez pas de main morte hein. Et puis le petit commentaire qui fait plaisir également Par contre le creeper lui va nous la faire à l'envers Donc je préfère tout de suite euh, qui dégage Et d'ailleurs on a récupéré plein de diamants Durant le live, une quinzaine de diamants Voilà mais vous l'avez vu dans, dans Le début d'épisode Alors du coup, comment on fait euh, Si je dis pas de bêtises J'ai fait des coins directement avec des, des bûches de bois hein, Comme, euh, comme là-bas mais <rire> C'est un peu plus basique que ça, vous allez le voir Alors attendez, je, vais, je, je réfléchis la porte d'entrée On va la faire ici, donc si la porte d'entrée On la fait là, ça va ressembler à ça Souvenez-vous il y avait une cascade d'eau et eh bien la cascade d'eau, elle irait vers là. Alors on va peut-être pas faire la cascade d'eau parce que ça casserait tout mon délire du cratère. Mais vous avez compris l'idée. Donc, la porte sera là. Donc ça veut dire que je vais mettre... Ça va être parfait là. Ça va être absolument parfait. Donc, attendez, j'ai mon papier. Il faut que j'avance. Ah oui, mais j'ai pas le nombre de blocs. Alors c'est pas grave, on va faire dans l'autre sens. Donc là ça fait... Alors toujours une base dans stone brick. Hein. Donc 1, 2, 3. Et là au quatrième, je crois qu'il y a la porte. Ensuite... Euh, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Normalement c'est ça, pour ceux qui s'en souviennent c'est assez cohérent Ouais c'est exactement ça Super, en bon, plus ça laissera de la place derrière, parfait euh, Par contre du coup ici il euh, y a ça, hein. voilà Ok euh, Je me souviens plus comment j'avais fait les traverses Je crois que j'avais fait les traverses justement pourries quoi On est d'accord j'avais fait ça je sais plus, il faudra que je, je revérifie les épisodes euh, réellement Ensuite on est sur euh, 10 blocs là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Et là le, le dixième On va voir si c'est cohérent parce que quand on va refermer Donc c'était une maison en L, souvenez-vous euh, Vraiment euh, très originale Là on revient de 4 1, 2, 3 4 C'est ça C'est exactement ça avec d'ailleurs ici une grande fenêtre Donc ça sert à rien que je rebouche parce que je sais que là il y aura une grande fenêtre Voilà Et donc normalement Si les comptes sont bons on va revenir de 6 1, 2, 3, 4, 5 1 Ah merde Non attendez j'ai chié dans la colle Non attendez j'ai oublié une partie <rire> J'ai oublié une partie <rire> Non attendez, non du tout Là il y a 8 blocs 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8. Bah oui, non, mais je suis vraiment débile, moi. Là, je suis débile, vraiment. Euh, au milieu, là, pile là, il y a une grande fenêtre. C'est exactement ça. Avec, alors je me souviens que là, c'était de la stone brick. Parce que là, j'ai les screens à côté de moi hein, pour euh, cette partie de, de la maison. Et là, il y avait de la cobble. Non, mais, j'ai pourquoi j'ai fait ça à l'époque J'étais complètement débile. Hein. <rire> j'ai été complètement débile à l'époque, on est bien d'accord. Bon, voilà. Donc là, c'est ce que je disais. Avec les deux blocs ici et la grande fenêtre. Enfin, la grande fenêtre. Si on peut dire grande fenêtre. Et là, normalement, c'est censé se rejoindre avec 6 euh, blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Les calculs sont pas bons. Mais au pire, c'est pas grave. Je pense que ça doit pas poser trop de problèmes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est bizarre ça. J'ai l'impression que les calculs sont pas bons. Est-ce que là, ça va être symétrique C'est ça, ça la vraie question. Il faut que. Une, je sais que c'est une grande baie vitrée là et que il y a de la cobble ici euh, Attendez j'essaie de regarder les screens parce que vous savez que là, le FOV sur mes screens à l'époque c'est compliqué hein. Là il y avait l'escalier qui descend, là l'escalier qui monte, là il y avait tous mes coffres Là il y avait une poubelle je m'en souviens euh, Ça me paraît pas mal et ça m'a l'air plus petit ça m'a l'air plus petit qu'à l'époque. Mais après à l'époque j'étais comme ça aussi. Hein. Ah bah oui oui c'est sûr. <rire> D'accord. <rire> c'est horrible. On va se remettre en, en Fov80. Voilà un petit peu l'idée. On va directement. Bah ça permettra de voir si les dimensions sont bonnes au pire. On va directement mettre les les, les brick stairs. Donc pour monter euh, à l'étage. Comme ceci comme cela. Alors j'ai mis combien d'escaliers Trois blocs de hauteur. Et après c'était de nouveau du bois. Le plancher directement là Est-ce que c'est est -ce est possible mmh. C'est fort possible C'est fort possible mais j'ai l'impression qu'il y a un escalier en plus Oh là attendez il y, y a un truc qui est bizarre là. J'essaie de regarder les screens j'y arrive pas euh, Si je me mets là comme ça euh, Le toit il était un peu plus haut Ouais bah le toit il devait être là en fait hein, clairement Ou alors il devait Attendez là il y a un problème Il y a vraiment un truc qui m'échappe il y a vraiment un truc qui m'échappe quand je regarde le screen Ça monte de 1, 2 Bon déjà, eh, regardez on va reboucher également là Parce que je sais qu'il y avait de la cobble Et eh bien euh, sur tout le mur Sur tout le mur c'était de la cobble directement Si je ne m'abuse Et donc on est sur un 1, 2, 3, il y a le quatrième aussi Là-haut qui est bouché Et donc au final quand je regarde Le screen et que je regarde ça C'est incroyable ce qu'on est en train de faire les amis Ça me rend nostalgique le quatrième, on le voit presque pas. Et pourquoi on le voit pas Et eh bien tout simplement. Tout simplement. C'est vrai qu'il était serré l'escalier. Parce que c'était comme ça. Et que je mettais des blocs pleins à l'époque. Ah oui, je mettais des blocs pleins à l'époque. Non, ça me paraît bizarre ça. Ah si, c'est un bloc plein. Bah voilà Ah oui, je mettais des blocs pleins à l'époque. Putain, quel débile Ah ouais, moi j'ai. Eh, moi aujourd'hui, je suis un radin, je mets des slabs. Mais à l'époque, je mettais des blocs pleins quoi. Ok, bah de toute façon on est là pour re reproduire Donc euh, bah, on va le faire Ah oui et donc là il y aura le balcon Un balcon qui... Ah c'est parfait ça C'est parfait, c'est bien calculé Je l'ai vraiment mis dans la bonne orientation euh... Donc ça c'est plutôt pas mal Donc bon vous avez un petit peu l'idée euh, de Madventure Franchement je vous invite à aller regarder Si vous voulez pas regarder évidemment, vous allez pas regarder euh, L'ancienne aventure Mais vous regardez genre l'épisode euh, Je sais plus l'épisode combien Mais si vous tapez Madventure euh, Que va devenir la maison je crois le titre c'est que va devenir la maison et vous verrez un peu à quoi, à quoi elle ressemble, c'est une catastrophe, c'est absolument une catastrophe. Voilà, là je fais directement le, le toit, slash, c'est pas vraiment le toit, c'est surtout le, le sol du deuxième étage, enfin du premier étage, parce que là on est au rez-de-chaussée. Par contre ça me stresse de mettre des blocs pleins. Oh mon dieu, quelle angoisse. Quelle angoisse. Et d'ailleurs c'était sur le balcon qu'il y avait tous les loups avec les noms des abonnés au début, je m'en souviens. Voilà, c'est le petit moment... Le petit moment nostalgie. Alors, va, du coup, on va en profiter pour faire une table de craft. Je me demande si j'en avais pas une à l'entrée. Euh... Je sais plus si j'en avais une à l'entrée. Non, il y avait une plaque de pression avec euh... le jingle de Madventure. Je m'en souviens ça. Hop. Bon, la pluie, c'est un peu chiant. Hein. Voilà. Ça, c'est fait. Oui, si, on, on reconnaît. Allez je vais terraformer pour faire le sol en bois de chêne et je vous retrouve juste après <rire> Allez on est de retour donc voilà un petit peu Ça va rappeler quand même les souvenirs Alors on va noter qu'ici il y avait une lampe de redstone Donc je vais casser ici pour qu'on le sache Donc lampe de redstone plus torche en dessous On en avait une également donc là on avait en fait euh, des doubles coffres Alors on va pas mettre de coffre hein, parce que c'est un musée hein. Enfin si on pourra mettre les coffres remarque Mais je veux dire on va pas les remplir C'est pas notre base, hein. notre base elle est là bas les amis hein, pour le coup hein. Donc euh, double coffre ici Ici une lampe de redstone, voilà très important Ensuite il y avait donc, donc double coffre Double coffre là un bloc de redstone ici Enfin je veux dire de, tu m'as compris Double coffre et là on se rend compte qu'en effet Il y a un problème de dimension mais c'est pas grave Il y a, un, En fait il y a une largeur supplémentaire là. Il y a un bloc en plus normalement Parce qu'il aurait dû y avoir un double coffre là Encore un espace et après une poubelle euh, Ou l'inverse mais bref en gros il manque un bloc Mais c'est pas grave on s'en fiche Donc là niveau symétrie c'est sûr je me disais que, que... Ah Ah oui j'ai dû me faire trahir là peut-être J'ai dû me faire trahir ah non, non, là c'est bon là, je me suis pas fait trahir en fait. Ici ça devait être refermé. Mais c'est complètement débile. J'avais fermé avec de la stone brick. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune symétrie dans le bordel. Mais ça c'est. No... Je dois dire c'est normal. C'était un choix. <rire> c'est ouf. <rire> J'ai fait quand même des dingueries. Hein. J'ai fait des dingueries et vous avez suivi l'aventure et c'était génial. Bon, donc là, la porte, euh, je sais plus Bah si elle était entourée de stone brick là pour le coup. Donc, hop. Attendez, on va monter comme ça. Voilà. Voilà. Donc là on avait.. Euh... On avait la porte finalement, euh, mais il n'y avait pas de, de table de craft, donc je vais l'enlever, on va quand même respecter le, le truc, on va mettre la table de craft ici, même si on n'y avait pas là. Euh, D'ailleurs la table de craft pour ainsi dire, regardez on va, faire, on va faire les choses bien, la table de craft elle était là, voilà tout simplement. Là il y avait une jukebox. là il y avait une enclume, en tout cas à l'épisode où je regarde, hein. après il euh, y a eu euh, évidemment des changements, c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus trop se fier euh, à 100% du bordel. Voilà, ça commence à, à rendre un truc. Par contre, pour l'extérieur, je sais plus du tout s'il y avait vraiment euh, s'il y avait ça. Mais en fait, je me connais. Et à l'époque, je faisais tout le temps ça. Donc, je pense qu'il y avait ça. Je pense qu'il y avait ça. Euh... Ouais, Il y a vraiment un problème de dimension parce que là, ça me paraît quand même étonnant. Ah non, non, c'est ça. C'est bien ça. Et c'était du bois de... Mais non, mais c'est catastrophique. Hein. C'était catastrophique hein, quand même hein, ce que je faisais. Hein. Qu'on se le dise. Ensuite, il y avait ça. Ensuite là il y avait une bûche, donc j'imagine qu'il va jusqu'en bas, rassurez-moi Parce que si j'ai pas fait ça à l'extérieur, bah je suis vraiment une grosse merde Mais c'est possible aussi que je l'ai pas fait Ok, ensuite il y avait de nouveau ça là hein Attendez c'est catastrophique Là il y avait une grande fenêtre de 3 et là ça se referme ici Donc là les dimensions sont bonnes, euh, de 4 pardon pas de 3 Nickel <rire> Ça ressemble à rien mais c'est exactement ça Eh, <rire> <Hey> <rire> vous savez que ça me rend nostalgique pour le coup Bon là va falloir improviser parce que c'est pas exactement fidèle euh, je sais que, l alors attendez Double coffre ici, donc qui dit double coffre là Il y avait de la cobble Vous voyez c'est pas symétrique, j'avais mis de la cobble là Alors qu'ici j'avais pas mis de cobble Non je suis désolé, je peux pas m'en empêcher si... Même si c'est moche, autant faire un truc quand même Parce que sinon c'est pas possible hein. <rire> C'est juste pas possible, alors là il y avait une, une, Juste une seule fenêtre et là il y avait de la stone brick Sans déconner Ah mais je me faisais des oh. plaisirs hein. j'avais euh, J'avais 14 ans, non j'avais 16 ans En 2016 j'avais 16 ans euh, voilà, et là on a une grande fenêtre... Eh, tu sais quoi, là on va laisser une grande fenêtre, au pire on s'en fiche. Euh... Non, il y avait une seule fenêtre. Bah, vous savez quoi, on va improviser le truc. Voilà, on va improviser le truc. Comme ça. Voilà. Ah, mais non, non, non, non, non, non regardez. <rire> attendez. Hop. Voilà, on a 16 ans, on n'oublie pas. Mais du coup c'est que c'est pas... Ah, mais attendez, on ne pas, on, on va improviser un truc symétrique. Voilà, au moins... C'est pas mal. Ok, là c'est cohérent, c'est... Ok. Là on reconnaît le premier étage Là je crois que c'était quand même plus large hein. Si je dis pas de bêtises, il y avait un bloc de plus Ouais c'est ça, il y avait un bloc de plus Et donc là aussi il y avait un bloc de plus, c'est cohérent Donc j'ai, bon c'est pas, ça fait une plus petite maison, c'est plus compact. C'est quand même un peu plus sympa Bon je vais juste regarder maintenant mes vidéos de l'époque Pour comprendre l'extérieur comment c'est Parce que je sais plus trop comment c'était <rire> Ok les amis je vous retrouve j'ai un peu regardé mes vidéos J'ai compris l'état d'esprit donc je vais pas euh, Refaire à 100% euh, Normalement ça devrait ressembler euh, Bon déjà là c'est vraiment pas fidèle malheureusement euh, bah, du fait de la symétrie alors par contre je peux faire ça Pour rendre un peu plus fidèle voilà. Donc, par contre, j'ai euh, mon état d'esprit de l'époque. Alors, c'est fou. N'hésitez pas à regarder l'épisode 28. Voilà, l'épisode 28, vous voyez mon état d'esprit. Donc, je sais à peu près, je peux rentrer dans la tête de Mkolo pour savoir comment faire. Et donc, pour rentrer dans la tête de Mkolo, c'est simple. <rire> à l'époque. Hein. Donc, il fallait continuer de faire les, les piliers de chaque côté. Hein, ça, de toute évidence. Voilà, ça, vous l'aurez compris. On n'échappe pas à la règle. Ok, on fait donc les poteaux <rire> de chaque côté. Ensuite, Mkolo, il se dit quoi Mkolo, il se dit... Alors, attendez, parce qu'il y a aussi le... Un poteau qui est là au milieu Alors rassure moi d'ailleurs que c'est symétrique eh Non c'est pas symétrique Mais c'est pas grave Et donc du coup je faisais ça J'entourais de cobble le contour et, et, et la fenêtre elle était au niveau de, du sol en fait hein. C'est ça hein. Elle était carrément au niveau du sol hein. Alors bon a l'époque aussi, il euh, y a eu beaucoup de changements en haut Donc on s'en fout, c'est un musée On va pas reproduire, il y avait plusieurs pièces Ici il y avait ma chambre, je m'en souviens Il y avait même un sous-sol, etc On va pas refaire ça, les amis On va vraiment pas refaire ça pour le coup Ouais, c'est ça C'est complètement débile Là, j'avais pas mis de bois Mais what the fuck De toute façon, j'ai plus assez de bois, donc euh, c'est pas grave Eh mais Bon, bref <rire> je, je, je me désespère Là, il y avait le balcon Là on essaiera quand même de refaire un balcon à peu près <rire> ah qu'est-ce que vous me faites faire les amis Là aussi il y avait la, la fenêtre ici Là je sais plus ce qu'il y avait Mais je pense que c'était fermé Donc on va fermer directement Hop Et là pareil hein, Mon état d'esprit c'était faire un arc de cobble quoi oh. Ah c'est ça hein. Bon là il y avait plusieurs pièces comme dit Donc je saurais pas vraiment reproduire on va se contenter de refaire la même symétrie en bas Ce qui est justement horrible pour le relief Mais c'était l'état d'esprit de, de M.Colo en 2016 Oh bah j'ai fait la cascade d'eau Ah Eh regardez C'est exactement ça Regardez c'est la miniature C'est la miniature de l'épisode 28 je crois De euh, le monde de M. Colo. <rire> c'est exactement ça Alors eh on va laisser le, le bois là en croix. C'est vrai que c'est marrant Je me souviens pas avoir fait ça par contre ça oui <rire> En fait je pense que J'avais pas, pas euh... Je pense que ici j'avais utilisé de la cobble aussi hein. Attendez on va faire ça hein. J'avais pas fait de traverse à l'époque en fait Je crois pas Ou alors pas ici sur d'autres constructions peut-être Ou d'autres parties de la maison mais, euh, mais pas là Ah ou alors peut-être là Bah non du coup Ah, J'avoue euh... j'ai dû le faire que d'un côté de la maison Ce qui est complètement con par contre, là, je... <rire> c'est vraiment. Alors là, vraiment, les gars, pour ceux qui découvrent euh, l'aventure aujourd'hui et qui se disent, mais qu'est-ce qu'il fait, Mkolo On est bien d'accord, hein. Euh, voilà, vous avez le droit de le dire, on est bien d'accord. <rire> mais c'est le but du jeu, hélas. Vous m'aviez demandé de faire ça. Donc, euh, donc on le fait. Par... Alors, le toit, c'est pareil. Le toit. Euh, par contre, tu fais quoi, là, mon pote Dégage. Le toit, c'est un délire. Comment je vais faire le toit, moi Moi, je sais plus comment j'ai fait le toit. C'était une dinguerie, alors là. Euh... Là, c'était le. Le petit balcon, on va pas faire un truc trop euh, grand Et trop euh, laid, enfin dans tous les cas ce sera laid Mais je veux dire <rire> On va pas euh, refaire le, le même balcon Qu'à l'époque avec un grand truc trop large Ce serait terrible, l'idée c'est juste de faire un clin d'œil Et de se dire ah oui on dirait la, la maison de Madventure Tu vois, voilà Pour le toit faut que je regarde de nouveau les vidéos <rire> Ah c'est trop Non c'est trop les gars, bon je vous reprends J'ai regardé l'épisode 28, 29, 30 et 31 J'ai regardé des petits bouts ah oh non c'est pas possible, attends, redis moi l'année quand même pour être sûr Il y a 7 ans, c'était en 2015, encore pire, j'avais 15 ans, je comprends mieux ah Bon, non c'est incroyable, c'est encore pire que pire que pire que pire Donc déjà dans un premier temps j'avais raison, c'est à dire que j'ai jamais fait de traverse Par contre, la hauteur du du, du truc c'est bon, mais en fait j'avais quand même fait une base en stone brick ici Autour, en fait, j'avais dû refaire en fait comme là, je suis en train de refaire. Ok, et non, mais franchement, pff, olalala, je vous jure, hein, vous regardez, mais vous êtes dépité. Hein. Franchement, hein. <rire> c'est un scandale. J'aurais dû aller en prison quand même. Ah, franchement, c'est inhumain de faire ce que de faire cette construction. Y'a rien qui va. Je comprends pas comment j'ai pu faire 25 000 vues à l'époque. Vraiment, hein. aujourd'hui, euh, plus personne regarde mes vidéos. Je ne comprends pas comment à l'époque vous avez pu regarder. Mon contenu c'est improbable C'est improbable Bref Oh là là, c'est improbable Voilà là c'est déjà mieux Enfin c'est déjà mieux non c'est pas mieux hein. Mais voilà c'est exactement euh, C'est exactement ça Donc là il faut juste à chaque fois refaire euh, Les hauteurs hein, finalement Et euh, alors pour le toit Je vais avoir du mal à le refaire fidèlement euh, Dans tous les cas c'est un toit moche Un toit débile Complètement couillon mais vraiment hein, je, je pèse mes mots hein, quand je dis tout ça hein. Je pèse mes mots c'est un toit complètement débile Donc ce qui est pas mal c'est qu'il suffira juste de faire un truc débile Et ça fera l'affaire Et ça fera l'affaire Qu'est-ce que je suis en train de faire là Ah oui là, Je me suis un peu, un peu perdu là Ok bah attends je vais poser tout de suite Et je casserai en dessous directement Tac tac tac tac Eh bien salut tout le monde c'est Mkolo N'oubliez pas de mettre le pouce vert Ouais à l'époque c'était des pouces verts <rire> Alors attendez hop hop Nickel Oups un bonheur. Un bonheur madventure. Bon du coup là comme dit c'est pas pareil parce que malheureusement voilà mais. <rire> alors là il y avait des fourneaux là. Là il y avait des fourneaux je m'en souviens. Euh, là. Ah oui là ça passait pas. Ah si ça passe. Pourquoi ça passait pas à l'époque ici Mais.. J'ai je... pas dû reproduire exactement pareil. Hein. Et alors, pour ce qui est du balcon, c'est encore plus drôle, hein, parce que le mec, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait ça, regardez. Alors, comment je vais pouvoir faire, je ne sais pas, bah. Il a fait en fait tout un contour de bûche comme ça Complètement con Donc pareil symétriquement c'est pas pareil Mais c'est pas grave Par contre on va vraiment reproduire le plus petit possible euh, Le balcon hein, Vraiment euh... Voilà Donc ensuite Ah j'ai plus de bûche J'ai plus de bûches, Mais vous l'aurez compris donc hop le balcon comme ça Et c'est pas mal Bon là il faudra mettre des bûches aussi là Faudra en mettre une ici. Faudra en mettre une ici. Et tout autour. Parfait. On va juste dodo. On va juste dodo. Bah, on va couper le bois directement. De toute façon, on va s'en arrêter là pour cet épisode. Parce qu'on est sur la vingtaine de minutes. Et vous préférez les épisodes quand même qui font 20 minutes. Et pas non plus euh, beaucoup plus. Et je le peux le comprendre parfaitement. Donc, je vais un petit peu continuer en off la maison. Slash la terminer. Elle est absolument dégueulasse. Je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas <rire> comment c'est possible. En plus, le balcon, il a l'air. Il a l'air d'être super bas Comment ça se fait qu'il a l'air super bas Ah mais parce que c'était oui parce que c'était en haut de la falaise aussi à la base Alors que là on est quand même plus proche Ouais bref Ok bon on va voir J'ai hâte de lire vos commentaires C'est des bars C'est vraiment des bars On se retrouve très vite pour le prochain épisode les amis Je vous fais plein de bisous Merci de l'avoir suivi jusqu'ici N'oubliez pas le like Le commentaire J'ai hâte de vous lire Et l'abonnement si vous n'êtes pas abonné Ne ratez pas les prochaines vidéos Parce que ça va être masterclass Puis on va retourner dans le Nether très bientôt Des bisous à la prochaine Ciao tout le monde